On fait quoi Du coup, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. C'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser un clavier. Tous les claviers analogiques classiques sont pourvus d'un clavier. À l'intérieur de ces claviers-là, on a ce qu'on appelle un CV gate. CV pour Control Voltage. C'est-à-dire que c'est un synthétiseur qui, est, qui sera contrôlé en tension. À chaque note correspond une tension, un voltage. La norme, ça s'est orienté autour du volt par octave, c'est-à-dire que 0 volt, ce sera un do, 1 volt, ce sera un do, 2 volts, ce sera un do, 3 volts, ce sera un do, à chaque fois des octaves différents. Tout ce qui entre, ce sera des fractions d'un volt. L'autre solution, ah non, il y avait ça d'abord. Du coup, au final, voilà, ça va ressembler à ça. Si on, on, on synthétise un peu tout ce que je viens d'aborder, il y a la moitié des trucs, faut les, les effacer, c'est hein, si on s'en fout. Le clavier, une touche, une tension. Elle va nourrir le VCO qui, de cette tension, va définir la fréquence à laquelle il va osciller. Il va donner cette information, enfin ce, cette ondulation il va la donner au VCF, qui va nous permettre via le fil de couper des harmoniques, de définir le, le, la tonalité du son qu'on veut. La donner au VCA, dans la porte, le signal est bloqué. La même touche appuyée, on aura un gate qui va sortir dans, le, dans cette boîte-là, dans le trig, qui va être donné. À donc à la DSR, qui va définir la rampe à appliquer au VCA, la donnée au VCA, le son sort, jusqu'en la sortie. Je suis clair, c'est bon J'ai perdu personne Ok. Euh, autre solution possible, c'est ce doux euh, DIN5 euh, câble 5 broches qu'on appelle le MIDI, qui a été mis en place euh, dans les années 80. C'est uniquement de la donnée. Vous trouverez ça dans tous les synthétiseurs à partir des années 80. Avec ce câble-là, on peut gérer de la vélocité, de la tonalité, des modulations, des changements de programme. C'est assez complexe, c'est assez chiant. C'est aussi assez pratique. Ça permet, si vous voulez, si vous avez plein de machines avec un seul contrôleur, via un système de couches, de commander toute une ligne d'instruments avec un seul contrôleur. Ce qui a fait que dans les années 80, avec ce genre de truc, on a pu jouer ce genre de truc. Et, euh, et puis avec ça, euh, on a pu jouer des trucs comme ça. C'est pour hyper sexy, mais ça marcherait. Là, à ce niveau-là de, de la discussion, vous pouvez jouer, vous pouvez vous en sortir avec tous ces trucs-là. Tout ce qui est synthèse analogique de base, ce qu'on appelle la synthèse soustractive, donc le, le VCO dans le VCF, dans le la VCA, l'ADSR qui vient ouvrir le, le VCA, je vais y arriver. Tout cela, il fonctionne de la même manière, vous pouvez vous en sortir sans problème. Et c'est là que il existe, j'aborde la suite, c'est